Bonjour, vous écoutez Déséquilibre, le podcast qui parle des équilibres de vie. Quand j'étais petite, j'avais euh, envie d'avoir plusieurs métiers. Euh, je me voyais euh, comme étant une businesswoman qui travaillerait à New York j'avais aussi très envie d'être coiffeuse c'est marrant parce que ça fait très longtemps que j'ai pas, pas repensé à tout ça tu vois même là, là de, tes questions me font poser des mots sur des choses que que voilà que je, je, je pensais pas voir comme ça pour répondre à ta question, je ne suis peut-être pas devenue euh, journaliste ou coiffeuse et en même temps il euh, y a un peu de, de ces métiers-là enfin voilà, qui s'exprimaient dans mon parcours professionnel et dans mon parcours de vie, donc finalement ça se recoupe même si je n'ai pas l'étiquette officielle. Euh, voilà, si demain tu venais me voir pour faire une coiffure, euh, je ne suis pas sûre que je pourrais t'aider. <rire> euh, en revanche, tout ce qui se jouait pour moi dans le salon de coiffure, c'est-à-dire écouter, euh, questionner, euh, quelque part euh, accompagner et libérer, bah, ça, c'est quelque chose que j'explore dans, dans mon quotidien professionnel aujourd'hui, en tant que, que coach professionnel. Et puis, par rapport à l'aspect journaliste et journalisme, bah, c'est quelque chose que j'ai exploré aussi. Euh, dans mon précédent job, dans ma précédente vie professionnelle que je, je travaillais en communication éditoriale. Certains appellent ça du journalisme d'entreprise, euh, c'est-à-dire que l'idée, c'était euh, de produire des contenus, d'aller à la rencontre de, des personnes qui travaillent dans les entreprises et de, de passer du temps avec elles, de les interroger, de les écouter, de savoir ce qu'elles font, comment elles le font, sur quels projets elles travaillent, et puis de donner forme à, à des textes, euh, D'une certaine manière, j'ai un peu exploré ça aussi. Donc finalement, c'est marrant, tu vois, tout s'est recoupé d'une certaine manière. de mes rêves, quand, quand j'étudiais en communication, c'était de devenir responsable éditorial. Ça, c'était le truc, rien que de le dire, ça me, j'avais des étoiles dans les yeux, je me disais, waouh, c'est vraiment le truc qui faisait battre mon cœur. Ce que je faisais, ça me nourrissait énormément. Je sentais que j'avais par contre pas forcément de perspective d'évolution là où j'étais. Mon rêve de devenir responsable éditorial me semblait très éloigné. Et je me suis dit, je vais commencer à regarder un peu ce qui se passe euh, sur le marché, quelles sont les offres pour me rapprocher de ce projet-là. Et l'offre sur laquelle je suis tombée, chez Fernorica, euh, et bien, c'était pas une offre pour devenir responsable éditoriale, en fait. <rire> les choses, évidemment, elles se présentaient comme ça sur le papier, elles se sont pas passées euh, comme souvent dans la vie, elles se passent pas toujours comme on imagine. Et par la force des choses, quand je, quand je suis arrivée dans ben finalement, les personnes qui, qui tenaient ce rôle-là étaient en fait plus là, à cette période-là. Et en fait, c'est par la force des choses que ben, je me suis retrouvée à avoir mes missions et à aussi euh, gérer en partie ces missions-là, qui étaient euh, des missions de, de responsable éditorial. Petit à petit, en fait, j'ai appris euh, en faisant et aussi avec l'aide de, de mes collègues. Et donc finalement, ça s'est euh, précipité pour moi parce que d'une certaine manière, c'est pas, pas comme ça que j'avais envisagé ou prévu des choses euh, pour, pour moi. Et en tout cas, tel, tel que je l'avais compris, être responsable éditoriale, c'était quelque chose qui arrivait euh, euh, au milieu d'une carrière peut-être. Tu vois, je me laissais peut-être 10, 15 ans avant de pouvoir arriver sur un poste comme ça. Et c'est vrai que c'est aussi des postes, qu'il n'y en a pas beaucoup euh, dans les grandes entreprises. Donc, euh, j'imaginais pas en fait avoir cette opportunité si tôt. Et, et donc du coup pouvoir vivre ce rêve que, qui me semblait incroyable euh, tu vois, quand, quand j'étudiais euh, la communication euh, aussitôt. Donc c'était à la fois une super opportunité et en même temps ben, un, un sacré défi parce que ça arrivait euh, vraiment très tôt dans mon parcours professionnel. On a vécu avec l'entreprise, je trouve quelque chose de similaire au même moment, c'est-à-dire beaucoup de changements. Et, euh, et donc, du coup, la, la nécessité de tenir le cap et d'y aller, quoi et de passer à l'action sans trop se poser de questions. Donc, euh, je crois que mon premier réflexe habituellement, ça a été de me dire est-ce que je suis à la hauteur ou pas Et là, je me suis juste dit bah, en fait, euh, même pas le temps de réfléchir à ça ou de voir comment je me sens, je dois y aller, hop, hop, hop, on y va. Et, euh, et, et je suis très, euh, très, très en accord avec ce que tu dis. Hein. Souvent, on se concentre sur le chemin plus que sur, euh, sur ce qui se passerait une fois qu'on qu arriverait là où on voulait et effectivement pour moi ça a été euh, hyper intense comme, euh, comme expérience et, et, et je crois que j'en ai tiré les fruits où j'ai pu en tirer des enseignements plutôt a posteriori plutôt qu'au moment où je les vivais en fait. Monsieur Pernod Ricard, des... je... Un de mes sujets de prédilection, et en tout cas ça a, été, ça a été mon bébé pendant quelques temps, c'était le, le rapport annuel du groupe. C'est un gros sujet hein. chez Pernod Ricard, c'est une entreprise qui investit beaucoup dans sa, sa communication interne et externe, qui met du temps, des efforts, euh, qui en euh, qui fait un objet presque artistique de son, de son rapport annuel. Et effectivement, mon travail à l'époque, ça consistait à, en fait à à suivre la stratégie de l'entreprise, comprendre où elle voulait aller euh, et essayer donc de, de trouver des manières d'expliquer de, ça, euh, soit, soit en interne, soit vis-à-vis -vis de l'externe, c'est-à-dire vis-à-vis des personnes qui s'intéressaient au groupe. Et c'était passionnant du coup d'avoir ce rôle-là et en ça, ça a vraiment euh, m'a euh, ben permis de, de me reconnecter à ce dont j'avais rêvé, c'est-à-dire vraiment être au cœur de la stratégie de l'entreprise et être en lien, et en tout cas créer le lien entre les différents acteurs des différents services. Euh, donc euh, pouvoir aussi bien échanger avec quelqu'un qui est dans les ressources humaines que dans l'excellence opérationnelle, euh, que euh, sur des chaînes de production, que sur des sujets de sécurité, enfin voilà, que commercial ou que marketing. Donc c'est une, une fonction, en tout cas la fonction éditoriale, la fonction communication, tu es vraiment en lien et tu fais lien avec tout. Donc c'est top quoi. Ça donne une vision d'ensemble de, de comment fonctionne cette belle machinerie qui est une entreprise. Donc c'est juste génial. En vrai, c'était hyper apprenant à ce niveau-là. Là, je... moi je trouvais génial à la, la, la rencontre de tous les métiers, d'essayer de, voilà, de, de mieux saisir en fait ce qu'est la réalité d'un métier parce que entre dire par exemple je suis je travaille dans le département opérations et euh, voilà concrètement ce que je fais, ben, en fait tu découvres tous les métiers liés aux opérations enfin c'est euh, assez incroyable. Enfin, moi je suis assez passionnée par ces sujets -là, donc j'aime bien euh comprendre de quoi sont faits les quotidiens professionnels, quels sont les défis que rencontrent les personnes qui les exercent, sur quels projets elles travaillent, euh, comment elles perçoivent ces sujets-là, quelles empreintes ou quelles valeurs ajoutées elles, elles peuvent y amener. Donc euh, ça m'a permis de me rendre compte aussi de, euh, bah, de tout ce qui faisait leur, leur quotidien professionnel en fait et, euh, et d'élargir un peu ma, ma vision là-dessus et puis bah, souvent nos nos échanges, en fait, ils, ils étaient euh, tellement ouverts et tellement élargis, je pense, par rapport au cadre initial, euh, que du coup, bah, ça les amenait à partager sur euh, et à se confier aussi sur ce qu'ils vivaient. Je n'arrivais plus à écrire. On un peu au salon de coiffure, hein, c'est-à-dire qu'il du coup, il y avait quelque chose qui était euh, qui était hyper riche, hyper précieux dans ces, dans ces confidences, dans cette ouverture. Euh, et en même temps qui était hors-cadre d'une certaine manière puisque ce n'est pas ce qui était prévu initialement dans nos échanges. Et euh, moi je sentais que ça, voilà, ça, les, ça les aidait, ça les nourrissait. Moi je trouvais ça génial aussi, très nourrissant et très apprenant. Et c'est un peu ça qui m'a mis la puce à l'oreille sur « Ah bah tiens, ça, ça me plaît vraiment, vraiment beaucoup » et je sens que je commence à vraiment euh, avoir envie d'y consacrer plus de temps, avoir envie de développer plus ça. Euh, tout en me sentant pas tout à fait pleinement outillé pour aller là. Donc il y avait un truc un peu comme ça que, que j'ai commencé un peu à pointer du doigt à ce moment-là. J'ai senti qu'il y avait vraiment quelque chose là que j'avais envie d'approfondir euh, et, et que finalement, ben, quand j'ai commencé un peu à réfléchir à, à plus à cette question-là, je me suis rendu compte que mon quotidien professionnel en communication, si on lui retirait cette dimension-là échange ou écriture, euh, ce qui pouvait arriver hein, par moment. Je sentais que j'avais une frustration en fait, dans le fait de, de confier ça euh, à d'autres et que c'était ce qui me nourrissait. Et que quand j'avais moins le temps de faire ça, que j'étais plus sur de la stratégie, plus sur d'autres sujets, et quelque chose de moins, moins enrichissant, moins, moins nourrissant pour moi. Et ça, ça m'a un peu mis la puce à l'oreille de me dire « Tiens, euh, finalement, ça y est, maintenant que j'ai vécu mon rêve euh, et que je suis en train de le vivre, euh, se pose la question de qu'est-ce que je fais après euh, C'est quoi, euh, quoi mon prochain défi professionnel ?» et, je sentais que je me projetais pas tout à fait sur euh, sur les possibilités que, que j'avais en interne et que finalement je, je serais triste d'une certaine manière de dire au revoir à l'écriture et aux échanges et je me sentais enfermée. Et ça je j'en avais pas envie. En fait, je me suis rapidement rendu compte que je me projetais pas sur la suite parce que j'avais pas envie de quitter ce que je faisais. Je suis quelqu'un, en tout cas, qui a fonctionné longtemps en ayant un pied dans le présent et un autre vers le futur. Donc avec l'envie d'avoir voilà, des, des objectifs, d'avoir un chemin vers lequel aller, etc. Finalement, qu qu'est-ce qu que tu fais dans la vie Je me suis dit, bah, euh, en fait, euh, où est-ce que j'en suis quoi euh, Ça y est, je suis en train de vivre mon rêve d'être responsable d'éditorial. Je trouve ça génial, c'est enrichissant et apprenant de plein de manières. Et en même temps, c'est quoi la suite quoi En fait, euh, c'est comme si... C'est comme si d'une certaine manière, j'avais en fait euh, toujours rêvé euh, d'arriver là où j'en étais, que c'était arrivé beaucoup plus rapidement que ce que j'avais imaginé, que c'était génial et ça m'avait appris beaucoup de choses et que, bah, en fait, je me retrouvais sans sans suite possible, et je me sans objectif sur lequel me projeter, sans. Voilà, sans projet à venir, et que ben, je me disais, ben, ça y est, je l'ai fait. J'ai été responsable éditoriale et ça a été super, mais ça va s'arrêter d'une certaine manière. Maintenant, c'est quoi ma prochaine manière d'apprendre Comment est-ce que je continue à évoluer poser la question de savoir euh, finalement qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu fais dans la vie. Euh, moi souvent la façon dont, dont j'aborde cette question là c'est d'expliquer de, en fait ce qui me passionne. Et moi ce qui me passionne de longue date c'est les récits, c'est l'écriture sous toutes ses formes. Mon, mon expérience en entreprise si tu veux elle a transformé mon... En tout cas, bon, je ne sais pas si elle a transformé mais elle a influé plutôt sur... Euh... En fait, mon rapport, ma relation avec l'écriture et les récits. Quelque chose qui était de l'ordre de l'ouverture, de la spontanéité, de venir se nourrir de plein de choses à un moment donné dans le cadre de l'entreprise. Été amené à rentrer dans un cadre. Parce que forcément, quand tu prends la parole en tant qu'entreprise, euh, bah déjà, il y a la question du format, il y a la question du contenu, il y a la question d'avoir un discours qui est validé. Tu ne dis pas ce que tu veux non plus, tu proposes des choses. Tout ça, c'est des exercices d'écriture qui, à la fois, demandent euh, d'avoir un côté créatif et parfois artistique, et en même temps, de savoir rentrer dans le cadre, et donc parfois aussi de euh, délivrer. Euh, et parfois, il n'est pas question de, de créativité. Donc euh, écrire professionnellement, ça a modifié mon rapport à l'écriture. Ça, c'est clair, je, je le ressens et, et, et je l'ai ressenti à l'époque euh, profondément. Et du coup, j'étais dans une période de ma vie aussi et c'est ce qui a fait, je pense, que j'ai tourné un petit peu euh, mes doutes contre moi et que j'ai tourné un peu en circuit fermé pendant une période en me disant « Mais qu'est-ce que je fais C'est quoi mon prochain challenge professionnel ?» C'est que je n'arrivais plus à écrire euh, pour moi-même et par moi-même. Je n'écrivais plus que professionnellement. Alors que l'écriture a toujours été mon échappatoire, a toujours été une manière de réguler mes émotions, une manière de mieux me comprendre, de mieux comprendre le monde qui m'entoure, euh, eh je n'arrivais plus à, à faire ça pour moi. C'était devenu une pratique professionnelle, un réflexe professionnel, et je me sentais enfermée. En fait. Et, et j'ai perdu ce, ce, ce, cette relation-là de vue pendant un temps. Ben écoute, l'aventure, comment elle s'est terminée euh, Encore une fois, c'est comme, comme par rapport à la communication, j'ai commencé à parler euh, de ce que je ressentais, de ce désalignement progressif, de ces difficultés que je ressentais à, à me sentir euh, alignée avec ce que je vivais, à difficultés professionnelles que ça engendrait, parce que du coup, c'est difficile sur un métier comme la communication où tu es... Euh, en tout cas, moi, je le vivais comme ça. C'est un métier où tu apportes du sens aux autres. Euh, C'est un métier où tu peux donner du sens, partager du sens. Et je, je commençais à en avoir de moins en moins. Et quand j'ai partagé ça avec ceux qui m'entouraient, il y a plusieurs personnes qui, de nouveau, hein, comme sur mon chemin en communication, m'ont dit mais. Tu sais, c'est intéressant parce que ce que tu dis là, en fait, ça. Ben, en fait, ça pourrait être un métier. Ce que tu es en train de faire en communication, ça dépasse le seul euh, euh, périmètre de la communication. Quand tu parles, on a vraiment la sensation que tu es en train d'accompagner euh, les gens. Il peut y avoir vraiment des métiers d'accompagnement intéressants. Est-ce que tu as déjà entendu parler, par exemple, du coaching, etc. Euh, honnêtement, j'en avais jamais entendu parler. Donc, euh, donc du coup voilà, mais en même temps je me suis dit, euh, voilà, si on m'en parle, il y a plusieurs personnes qui m'en ont parlé en même temps, et je me suis dit, ben bah, quand même si plusieurs personnes m'en parlent, c'est qu'il y a un truc. Donc euh, je ne me suis pas fermée sur, euh, sur l'a priori que j'avais au départ, je me suis dit, bon, je vais me renseigner, on ne sait jamais. Et puis, euh, ça m'a donné vachement envie en fait. Quand j'ai lu les livres sur le coaching, je me suis dit, j'ai pris une énorme claque. Je me suis dit, ça a l'air juste. Vachement bien cette histoire. <rire> euh, je me suis sentie énergisée. Enfin, j'avais envie de. Je me dis mais c'est vachement bien quoi. Et puis en plus ça ressemble un peu à des conversations que j'avais parfois dans, dans mon métier de communication. Je me dis mais c'est super bien. Enfin et ça, moi ça me donnait de l'énergie, ça me donnait envie. Donc je me suis dit ah il y a un truc. Je ne voudrais pas donner la sensation que je n'ai pas douté. Oui, à partir du moment où j'ai fait la formation, je me suis dit, euh, ça me plaît tellement que c'est presque comme si c'était plus fort que moi. Il fallait que je suive l'appel. Par contre, j'ai énormément douté avant d'arriver sur, sur cette expérience de formation. Euh, j'ai pris euh, un peu comme un Rubik's Cube, tu vois, le truc dans tous les sens, en me disant, je sens qu'il y a quelque chose qu'il faudrait que j'explore, je ne sais pas quoi, je ne sais pas par où recommencer, je euh, ne me sens pas toujours très bien, euh, je commence à ressentir un peu ce malaise-là au niveau professionnel, au niveau personnel. Et, et je pense que mes proches ça peuvent en témoigner comme j'ai radoté, franchement, pendant... Une période qui a dû leur sembler très longue, mais qui m'a aussi semblé très très longue. Et donc j'ai beaucoup douté, en fait. Pour moi, radoter, enfin, revenir sur ça en circuit un peu fermé, bah, c'était parce que je doutais et j'arrivais pas à passer à l'action. Il y avait quelque chose qui me, qui me freinait parce que c'était un trop grand pas. Je savais pas où j'allais. Et, et, et donc, du coup, j'étais pas nourrie, en fait, tu vois, pour me projeter sur quoi que ce soit. Et en fait, les doutes, ils ont réussi à se canaliser quand j'ai vu que cette formation, elle, elle, elle était tellement nourrissante. Je me suis dit, OK, là. C'est bon, je retrouve ma capacité à faire confiance quelque part à quelque chose qui est plus grand que moi. Mais avant, j'étais complètement enfermée dans mon truc, quoi. Ça n'a pas été toujours comme ça. En fait, il y a une école en particulier qui m'a beaucoup challengée en me disant. Euh « Bon, écoute, euh, t'es jeune, euh, tu viens de la communication, tu as ta carrière devant toi, euh, ça, plus, ça roule plutôt bien pour toi en entreprise. Euh, franchement, euh, qu'est-ce que tu viens faire là quoi ?» quoi euh, Le métier de coach, a priori, c'est pas forcément un métier, en tout cas de coach en entreprise, donc coach professionnel, c'est pas forcément un métier qui, qui est adressé à des personnes comme toi à l'heure actuelle. des personnes qui ont déjà euh, un bout de carrière derrière elles, voire parfois euh, une grosse partie de leur carrière derrière elles, qui ont euh, voilà, été forgées par leurs expériences, qui peuvent avoir aussi une posture de conseil, euh, enfin, voilà, qui sont des gens qui sont reconnus comme étant légitimes parce qu'ils ont aussi euh, voilà, de l'âge, de la bouteille. Donc franchement, euh, enfin, en gros, qu'est-ce que tu nous racontes là quoi Le fait qu'on me dise que cette porte pouvait m'être fermée, euh, je me suis dit, mais en fait, euh, moi, j'ai envie d'aller l'ouvrir cette porte, quoi. Il n'y a pas de raison. <rire> euh, et c'est dommage qu'elle que, qu semble être fermée parce que ça a l'air d'être génial et que moi, c'est un truc que j'aurais aimé vivre en entreprise, de pouvoir être accompagnée de cette manière-là. Donc, euh, donc bah, en fait, vous savez quoi vous êtes, Plus vous me dites que ça ne m'est pas destiné, plus j'ai envie d'y aller, quoi. Donc, euh, ça conjugué à l'énergie de tirer des lectures, je me suis dit, euh, go, go, go, quoi. Je vais aller me former et on verra bien ce que ça va donner. Et la formation, en fait, euh, le coaching que j'ai vécu m'a permis de renouer avec ça en fait et de renouer avec euh, cette part importante de ma vie qui était passée par l'écriture et qui est toujours passée par l'écriture parce que depuis que je suis gamine, c'est ma manière d'être au monde euh, que d'écrire et que de, de, de, voilà, de décoder le monde qui nous entoure à travers ce, ce filtre des récits. Et ça m'a vraiment reconnectée avec ça et donc ça m'a aussi beaucoup énergisé, nourri et permis de me, de, de me libérer en fait euh, peut-être d'un carcan que je m'étais imposé ou d'une pratique professionnelle qui avait à un moment ou un autre euh, été limitative dans, dans mon évolution en tout cas je, je l'ai ressenti comme tel En fait, euh, ma sensation, c'est que quand je travaillais chez Pernod Ricard, j'étais une personne différente. J'ai la sensation aujourd'hui d'être une personne très différente de celle que j'étais hier. Et, euh, et, je, et je crois que ce qui me motivait ou ce qui m'animait à l'époque, bah, c'était euh, euh, en fait, d'avoir euh, ce fameux titre de fonction, d'être responsable éditorial. C'était euh, d'avoir un confort matériel c'était euh, probablement jamais assez. Euh, je ressentais que j'avais toujours besoin de plus de reconnaissance, de plus de reconnaissance euh, peut-être euh, émotionnelle, identitaire, mais aussi euh, euh, financière, euh, voilà, d'être dans cette recherche permanente d'une validation ou de, de quelque chose de cet ordre-là. et qui, du coup, ne tombait jamais, puisque j'étais à ce moment-là pas forcément dans une situation où j'étais prête à regarder ce que j'avais accompli. J'étais toujours dans le stade d'après, toujours à la recherche de quelque chose d'autre. J'étais dans la roue du hamster et, euh, et, et j'avais du mal à, me, à regarder vraiment ce que j'avais, ce que je vivais, ce que je ressentais. Et c'est bien un truc que mon changement de professionnel m'a appris, c'est aussi que c'est important de prendre soin de soi pour pouvoir prendre soin des autres. Que, en fait, je ne peux pas prétendre accompagner les autres dans le fait de trouver leurs solution ou leurs réponse si moi-même, je ne suis pas à mon écoute. Mon mois futur dirait euh, euh, mon mois passé. Tout n'a pas besoin d'être un combat. Moi, je crois que j'ai fonctionné pendant longtemps comme ça. Je te disais, si, les... si la porte a l'air fermée, ça me donne envie d'y aller. Il y a un côté aussi euh, un peu rebelle, un peu, un peu combatif derrière ça. Euh, ça m'a apporté beaucoup de bonnes choses. Je... je renie pas du tout ça parce que ça m'a permis d'avancer et, et... et c'était très bien. Je veux dire, si c'était là, c'est que ça avait une raison, c'est très juste. Euh... Maintenant, ça m'a pris du temps pour me défaire de ça, de cette idée que tout est un combat ou tout doit être un combat, que si je ne me bats pas, je n'ai rien. Euh, et ça, ça prend beaucoup de temps, beaucoup, beaucoup d'énergie, beaucoup de force. Et, euh, et je crois que j'aurais euh, aimé, en fait, me rendre compte plus tôt de, de tout ce que ça impliqué comme investissement pour me poser la question de savoir est-ce que ça me convient au fond ou pas, ce que je me suis autorisée à faire euh, plus récemment. Bonjour, je m'appelle Claire et vous écoutez Déséquilibre. et n'oublie pas qu'un jour, ça va marcher.